Bonjour, je suis Florence Escaravage de Love Intelligence et je réalise pour Mythique, pendant cette période de confinement, une vidéo cette fois-ci sur euh, comment faire grandir le lien, alors que le lien est déjà bien établi, comment faire grandir le lien pendant cette période euh, de confinement, sachant qu'on ne peut pas se rencontrer pour une première fois autour d'un resto ou dans une balade. Voilà, donc euh, ce que je vous propose, c'est 12 questions fortes inspiré de mon cher professeur Aaron, qui est un, un grand monsieur de la recherche scientifique à l'université de Stony Brook, et euh, qui sont comme un petit jeu, et vous allez piocher dans ces questions, celles qui vous plaisent, et vous allez vous rendre compte que certaines de ces questions sont vraiment magiques, pour créer une, une jolie connexion avec cet être que vous ne pouvez malheureusement pas encore rencontrer. Et alors juste avant, une petite confidence. Vous savez, je dis toujours dans mes accompagnements, que l'amour c'est se laisser surprendre c'est se laisser surprendre par une personnalité pourquoi je vois de belles histoires opérées devant moi c'est parce que la plupart des personnes elles acceptent d'établir en ces années où on cherche à montrer ses atouts à montrer euh, sa confiance en soi des personnes qui au, compre au contraire comprennent qu'il faut faire l'effort d'ouvrir vers un nouveau type d'échange qui amène l'autre à fendre l'armure euh, ces personnes elles sont curieuses de l'autre elles vont le chercher sur ce qui est singulier. Elles l'écoutent, elles le questionnent. Voilà. Donc finalement, ces douze questions et la phrase pivot que je vais vous donner, c'est vraiment mon aide pour vous aider à installer en fait concrètement, à vous installer concrètement dans cette disposition qui permet en fait à la magie d'opérer, à se laisser surprendre par une personnalité. Allez, je vous les donne. Alors. Je vous, les, je vous donne comme ça 12 questions. La première, si vous aviez le choix de n'importe qui dans le monde, qui inviteriez-vous à dîner Aimeriez-vous aimeriez être célèbre Si oui ou sinon, pourquoi Et ou de quelle manière Et, À quoi ressemblerait une journée parfaite pour vous euh, Quand avez-vous chanté euh, pour la dernière fois Ou quand avez-vous fait quelque chose d'un peu spectaculaire, d'original pour la dernière fois Ou pour quelqu'un d'autre peut-être euh, Trouvez-vous, euh, trouvez tous les deux trois choses en commun, des centres d'intérêt ou peut-être des traits de caractère ou un petit passé commun euh, qui, euh, qui peut euh, voilà, faire euh, établir une complicité. Euh, de quoi vous sentez-vous le plus reconnaissant dans votre vie, en dehors de vos parents peut-être Donc ça peut être une grand-mère, ça peut être un professeur, ça peut être euh, ce site qui permet cette merveilleuse rencontre. Si vous pouviez changer quelque chose dans la façon... Donc, vous avez été élevé. Qu'est-ce que ça serait euh, Ou alors aussi, prenez trois minutes chacun pour raconter l'histoire de votre vie. Vous vous donnez trois minutes top, top chrono. Ou alors, si, vous, si je pouvais me réveiller avec une qualité ou une compétence que je n'ai pas, laquelle serait-elle Voilà, vous demandez à l'autre de répondre et puis vous vous amusez à répondre vous-même. Ou alors, quel rêve as-tu depuis tellement longtemps et que tu n'oses pas réaliser ou encore, quel, est, euh, quel a été le plus grand accomplissement de ta vie Ou le choix le plus fondateur de ta vie Quelle est la chose la plus importante pour toi, par exemple, en amitié euh, Ou alors, penses-tu que ton enfance a été plus heureuse ou moins heureuse que celle de la plupart des gens Voilà. Et la phrase pivot, c'est « Dites bien à votre partenaire une chose que vous appréciez chez lui ou chez elle. » C'est important, cette restitution. Et puis, une dernière question, peut-être encore un peu plus forte, partager un problème personnel, un questionnement, un doute, etc., et demander à, à, à cette personne comment, lui, il gérerait, il répondrait, il solutionnerait cette histoire. Euh, voilà. Et, ou, ou tout simplement, lui demander comment il se sent par rapport à, à ce problème. Voilà. Et puis, pendant... Euh, pendant cet échange que vous pouvez faire euh, par Skype, par WhatsApp, par FaceTime, et euh, eh bien essayez de, de, de vous regarder dans, dans la caméra pour qu'il y ait quelque chose qui passe. Voilà, je vous souhaite un très bon confinement et à très bientôt.